depuis tout petit, hein, je suis assez habitué à, à vivre dans les deux cultures, dans les deux modes de vie. Quand j'arrive au Liban, je m'adapte très vite euh, à la vie là-bas. J'arrive tout de suite, euh, je me sens chez moi. Quoi. Et quand je rentre en France, bah, pareil, je reprends vite mes automatismes tout de suite. Je J'ai pas... j'ai dire, c'est pas genre en mode je bois de l'eau euh, du robinet, en mode oh, « ouais, je peux boire l'eau du robinet ». Ça, ça, ça revient très vite tout seul et je me fais pas forcément la remarque. Je m'appelle Ryan, j'ai 20 ans, je suis étudiant en droit à Lyon, euh, français d'origine libanaise et euh, je ne suis pas croyant. J'ai grandi en France, euh, en Haute-Savoie pour être précis, à Annemasse. Je suis né à Anmas et après j'ai grandi à La roche sur foron Alors, euh, le voyage, euh, je dirais que c'est euh, sortir des préjugés un peu, parce qu'on baigne un peu dans ces préjugés et euh, après qu'on bah, on voyage on va à l'encontre de nos préjugés puis on peut se faire notre propre avis quoi. Parce que moi j'ai l'exemple d'une euh, fille sur Facebook il y a quelques années, j'étais au Liban et elle avait mis un, un statut sur Facebook, elle avait dit euh, « Départ pour le Liban euh, ». Elle avait dit quoi exactement Elle avait dit « J'ai peur de finir euh, violée et volée ». Moi j'étais au Liban à ce moment-là, donc ça m'a bien mis vénère, comme ça ma soeur m'a dit calme Aime-toi », elle lui a écrit en privé, et puis, du coup la fille lui a réécrit ré plus tard, elle était rentrée du Liban, elle avait dit euh, « Ouais, enfin… C'est magnifique quoi, je regrette d'avoir dit ça. Et du coup c'est un peu ça, moi je trouve que c'est un bon exemple, parce que tu pars quelque part, t'as des, des préjugés, des a priori, bons ou mauvais, mais tu as, as une idée qui est déjà conçue à l'avance, et tu vas te faire ta propre idée en y allant quoi. Moi c'est particulier parce qu'en fait jusqu'à mes 14 ans, je n'allais que au Liban en fait. Du coup mes premiers souvenirs de voyage c'est quand j'allais au Liban en famille quand j'étais petit, on y allait tous les étés, on passait un mois de... pendant les vacances. Du coup, je suis pour la première fois parti en vacances ailleurs qu'au Liban. C'était en... en 2011. On était d'abord parti dans le sud de la France. L'été 2011, j'étais quand même parti au Liban. Et après 2012, j'y suis pas allé pendant 4 ans. Bah, c'était un petit peu tendu au Liban pendant bah, tout le printemps arabe, tout ça. La Syrie juste à côté, c'était assez... pas très stable. Du coup. Mesures de sécurité, quoi on s'est dit on ne va pas prendre le risque d'y aller. Puis en 2016, c'est un quand on sentait que ça allait mieux, bah on y retourné En soi je pense qu'on aurait pu y aller, tout de même pendant les 4 ans on aurait ne courait pas de risque Mais du coup mes premiers souvenirs c'est le Liban, parce que j'ai toute ma famille qui est là-bas, les grands-parents, les cousins, des deux côtés, ma mère et mon père. Ça responsabilise un peu, tu sors de ta routine, quoi tu, tu prends des responsabilités. Après ça dépend de la manière dont tu voyages. Mais dans tous les cas tu sors de, de ta routine, tu sors de ton environnement et du coup tu, tu ressors un peu plus responsabilisé. Et euh, je pense du que c'est important et ça, ça peut faire du bien. Alors moi j'ai pas particulièrement d'endroit sauf un en fait, c'est juste le Japon. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits, j'aimerais bien y aller. Qu'un seul endroit où je rêve d'aller vraiment, j'ai absolument envie d'y aller, c'est le Japon. Tant bien pour la culture que que le pays en soi, ce qui représente, enfin je sais pas. J'ai vraiment envie de voir ce que c'est là-bas. C'est assez particulier comme mode de vie, comme architecture, comme culture, comme il euh, y a tout là-bas qui, qui me fait envie de sortir de mon confort et de pas partir dans un hôtel de luxe, euh, dans, ou dans un hôtel, pas forcément de luxe, mais dans un hôtel, euh, avec une piscine, avec... Euh, non, là, je, je pense que c'est justement pour le Japon que, que je, je prendrai mon courage demain, quoi, et que, euh, ouais, je partirai visiter, peut-être avec un sac à dos, peut-être tout seul, peut-être avec des amis. Euh. Vraiment aller à la rencontre. quoi. Okay. Ben moi, du coup, c'est les voyages en famille. vraiment. Je suis parti qu'une seule fois avec des potes. On était parti à la mer dans, dans le sud de la France, mais sinon, euh, toujours en famille. Euh, ben voilà, pour le Liban, quoi. essentiellement, je suis parti quelques fois aussi euh, ailleurs. Pendant la période justement, on n'était pas allé au Liban, pendant 4 ans. Euh, on est allé à Turin, euh, à Milan, euh, à Majorque, euh, dans le sud de la France aussi. Quand tu arrives au Liban, fin, moi, fin, moi quand j'arrive au Liban personnellement, j'ai toujours un peu, un peu cette excitation, prendre l'avion, on arrive au Liban, c'est trop bien, on, est, on atterrit. Depuis l'avion, là, on voit, on voit Beyrouth, on, voit, on arrive là au-dessus de la mer, on fait le demi-tour, on arrive sur la piste. Après, tu arrives à l'aéroport, bon bah voilà, tu vois un peu les militaires. Tu vois, c'est déjà une ambiance euh, différente. Puis après, bah, dès que tu sors de l'aéroport, bah, c'est quoi, tu sens le Liban, c'est-à-dire une odeur de pollution, euh, une atmosphère très lourde, qui fait chaud, il y a beaucoup de bruit, énormément de bruit, de voitures, de klaxons, la route, les routes sont en bordel, pas possible. Mais, et malgré tout, quand j'arrive au Liban, malgré tout ce bordel, quoi, je, je suis content, quoi parce que ça me rappelle ouais, mon enfance, ça me rappelle mes souvenirs, et après, bien sûr, c'est particulier, mais moi, en tout cas, j'adore ça. Quoi, ouais. Ça dépend en fait, c'est que du côté de, mon, de la famille de mon père, pour eux la France c'est Paris, c'est juste ça. Genre par exemple une fois ma, ma cousine avait posté une photo elle avait, avec mon père, elle avait mis euh, « My uncle from Paris ». Alors avec ma sœur on était là, mais non, mais on n'est pas du tout de Paris, on habite à 5 heures de Paris, on n'est pas du tout à Paris. Et du coup c'est assez marrant parce que ma sœur avait, euh, avait posté quelque chose, de, c'était des euh, de photos de randonnée qu'elle avait faites. Et du coup il y a tous mes cousins qui ont commencé à me dire « mais c'est où que t'as pris ça, c'est fabuleux, envoie moi ça s'il te plaît ». Et puis avec ma soeur, elle leur a dit Mais c'est chez nous, quoi c'est en France. Quoi. Et les gens, ils y, croient, ils y croyaient pas. Quoi. Pour eux, c'était Non, vous êtes de Paris. Du côté de, de la famille de ma mère, pour eux, la France, c'est la paix, c'est les droits de l'homme qui sont respectés, c'est euh, l'État qui, qui subit aux besoins de son peuple, c'est des gens respectueux, un petit peu arrogants, mais qui respectent la loi. Et c'est un pays qui, qui, qui enfin, avait de la diversité. Bah c'est pas qu'on a un choc, c'est plutôt que pff, quand même ça fait du bien de rentrer quoi. Mine de rien parce qu'on reste souvent trois semaines, en mois. Et du coup, le c'est pas tant de l'excitation comme quand j'arrive au Liban, c'est plus en mode pff, c je peux retrouver mon confort chez moi quand même un minimum. Au Liban bien sûr, on a notre famille qui nous héberge, on est nourrit on est y a pas de souci. Mais c'est quand même particulier. L'électricité il en a pas H24, sauf si tu as un, ton propre moteur électrique dans ta maison, sinon tu as, as 12 heures par jour d'électricité, l'eau courante elle n'est pas potable. Ce qui fait que quand tu rentres chez toi, mine de rien, t'es quand même content d'arriver chez toi. Tout de même ouais, quand même, je me sens quand même beaucoup plus français. J'aime bien dire, euh, j'ai la double nationalité, hein, j'ai la nationalité française et libanaise, mais enfin, pour moi je suis français d'origine libanaise quoi. Parce que voilà, j'ai toujours vécu en France. Euh, L'art français, j'y suis, suis, euh, suis plus sensible. Euh, l'histoire française, alors que quand bien même je me sens très concerné par l'histoire du Liban, je me sens beaucoup plus concerné par l'histoire de France tout de même. Et Je me vois pas vivre au long terme au Liban. Et de ce fait, je pourrais pas me considérer comme, euh, comme un plus libanais que français. Parce que même si dans le cœur, euh, j'adore le Liban et tout, je ne peux, peux pas dire que ouais, je pourrais être libanais et vivre au Liban. Après, il euh, y a la, la barrière du langage, évidemment. Je peux tenir une conversation assez basique, euh, demander des renseignements, euh, parler avec mes grands-parents. Je ne sais pas lire l'arabe, je ne sais pas l'écrire. Et euh, du coup, avec mes grands-parents, voilà, euh, je suis obligé de parler que le libanais parce qu'ils ne parlent ni l'anglais ni le français. Bah, à Beyrouth, par exemple, avec ma famille côté maman, qui parle, ils parlent le français couramment. Les gens parlent beaucoup euh, un mix de, de trois langages. En fait, ils, ils commencent une phrase en français, ils vont te la continuer en arabe, ils vont la finir en anglais. Quand j'étais petit, je me lâchais en arabe parce que je parlais pas anglais. Je parlais arabe, je m'en foutais, si je faisais des erreurs. Puis avec le temps, bah, j'ai appris l'anglais. Et Du coup, je me sens beaucoup moins à l'aise avec l'arabe. Et dès que j'ai une petite difficulté en arabe, bah, là, hop, je rajoute un petit mot d'anglais, un petit mot de français. Quand je vois mes amis en France avec leurs grands-parents, c'est une relation que moi, je n'ai pas avec mes grands-parents. Moi, mes grands-parents, je les vois un mois par an. Et, euh, tout de suite, on est, enfin, on est bichonné mais je, je me suis pas, enfin, c'est différent en France où euh, on sent que c'est pas pareil, quoi. Ils mangent tout le temps chez eux, ils racontent leur vie à leur grand-mère, ils racontent euh, leurs anecdotes, ils racontent comment ça se passe leur vie, tout ça. Enfin, moi, j'ai pas ça avec mes grands-parents. Non, non, seulement par la, à cause du langage, mais également de la, de par la distance, quoi. Et c'est un peu dur. Euh. En France. En France vraiment. Parce que je pense que déjà, enfin. Je me projette déjà loin, mais ma vie de famille, je pense que je la ferai en France, dans le, dans le coin, quoi. Et je, je me vois pas partir après faire ma retraite au Liban, surtout que c'est pas le, le confort idéal. Même dans un autre pays, hein, pas forcément le Liban, mais je me vois bien avec ma petite vie de famille euh, en France. Euh, quand je serais vieux quoi. Alors, c'était euh, après les attentats du, du 13 novembre en France. Euh, J'arpentais Facebook et je suis tombé sur une page qui s'appelait « Les Patriotes en colère ». Et elle avait publié quelque chose, elle avait publié, en gros, euh, une photo de six terroristes le lendemain du, de, de, des attentats, en disant que c'était ceux qui avaient commis l'attentat du 13 novembre. Et ils avaient écrit quelque chose comme euh, des bonnes têtes de Français, des bonnes têtes de, de, de lobotomistes, ils avaient écrit. Et euh, en arpentant les commentaires de ce poste, euh, au milieu de tout cet amas de haine, j'ai trouvé un commentaire qui est en fait envoyé vers un lien. Un lien du. Alors je ne sais plus quel site informatif c'était. Mais en gros, on voyait que la photo qui avait été prise par les patrons en colère, c'était pas les six terroristes de, du 13 novembre, en fait c'était des terroristes qui avaient commis un attentat, les attentats du métro de Londres. Donc quelque chose qui n'avait rien à voir. Du coup quand j'ai vu ça et que je lisais un peu les commentaires, je me suis un petit peu.. Euh, ça commençait à monter en moi, je commençais à m'énerver. J'ai pris que mon clavier, j'ai commencé à écrire et euh, justement je me suis ramené à cette idée que voilà, je suis française d'origine libanaise mais euh, pourtant euh, je me sens beaucoup plus français que vous tous quoi, parce que moi je sens, je, moi, je comprends les valeurs de la France et moi je, pour moi vous ne les comprenez pas en, en attisant la haine de la sorte, en faisant des informations, en, en ciblant tout de suite le lendemain juste pour, euh, juste pour trouver un bouc émissaire et tout de suite euh, déverser sa haine sur quelque chose. Genre dis « Vous qui faites ça, non Pour moi, vous n'êtes pas français, moi qui suis d'origine libanaise pourtant, je me sens beaucoup plus français que vous tous. » Et à ma surprise générale, ben voilà ça, ça a eu plein de, plein de réactions. Et dans les commentaires, ben, c'est parti en débat, il y en a qui me soutenaient, qui m'envoyaient des messages en privé, qui me disaient « Ouais, franchement, c'est grave cool ce que tu as fait, bravo, je suis avec toi, n'écoute pas tout ce qu'ils te disent. » Parce que justement, il y avait aussi des, des gars qui me menaçaient de mort, qui m'insultaient, qui me de rentrer dans mon pays, qui essayaient de débattre avec moi aussi, qui ne me comprenaient pas, qui n'étaient pas d'accord avec moi mais qui essayait de débattre avec moi. Il tout un peu. Et du coup, voilà, il y en a eu à peu près pour 300, 350 commentaires à la toute fin. Alors, d'après Anna Arendt, l'État-Nation, à savoir une organisation politique basée sur l'idée d'une unité naturelle d'une population ethniquement homogène, une langue, un territoire, est une fiction. Moi, je pense qu'elle ouais, a raison, clairement. C'est une fiction, que tu peux pas avoir euh, actuellement euh, un pays qui, qui, qui, euh, qui fonctionne et qui n'est ne, qui issu que d'une seule ethnie, que d'une seule culture. L'exemple même, c'en est le Liban, quoi. Encore le Liban, <rire> mais l'exemple même en est le Liban, oui, parce que... Parce que voilà, au Liban, t'as as énormément de religions dans un tout petit bout de pays, hein, c'est minuscule le, le, le Liban, et pourtant t'as énormément de religions qui, qui coexistent. T'as certains lieux qui sont, certaines villes où il n'y a qu'une seule religion qui, qui, qui est dominante. T'as certaines villes comme Beyrouth où t'as des quartiers, bah, chaque religion a son quartier, mais t'as également des quartiers où t'as les, les deux religions qui, qui cohabitent. Mais voilà, et après, évidemment, là voilà, le Liban, on sort d'une guerre civile, donc on pourrait dire, ouais, bah ça fonctionne pas, du coup... Là, c'est plutôt des, des soucis externes qui, qui avaient euh, attisé des conflits euh, internes. Mais pourtant, oui, c'est le Liban, c'est l'exemple même. Je veux dire, c'est est une démocratie. Il y a un président de la République, il y a un Premier ministre, un gouvernement, il y a un Parlement. C'est le peuple qui, qui, qui, qui décide. Pour moi, clairement, on peut pas être, un pays ne peut pas être actuellement issu que d'une seule ethnie et fonctionner euh, comme il faut. vraiment peur ça t'affiche pas vraiment horrible quoi il faut flipper je crois quoi ça fait, ça fait combien d'années qu'ils ont cette